Et hey yo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va se faire kiffer. Il y a eu le raid mythique qui a été réouvert sur Shadowlands. Bordel, ça faisait un mois que j'attendais ça. Un mois. Je sais pas si tu te rends compte, c'est long. Voilà, c'est le long, il faut le dire. Donc il a été réouvert. Il y a trois boss qui ont été ouverts. Ce sont les trois à la fin avant le dernier boss. Sur les quatre derniers boss, à part le tout dernier, ces trois boss là ont été ouverts. On retrouve le Conseil, les Généraux de la Légion de Pierre, un truc comme ça, je te donnerai le nom exact Et en troisième, on a Sludge Fist. en français c'est Franchepoint, un truc comme ça, c'est pareil, je te redonnerai le nom exact Ce sont trois boss que je vais t'expliquer rapidement, je vais te faire une petite vidéo d'introduction, je vais te montrer un peu les mécaniques et ensuite, on va aller choper des logs On va voir des logs que j'ai triés au préalable Ça m'a pris 3 heures de trier des logs pertinents Pour voir le DPS des classes dessus On va regarder également un petit peu rapidement les compositions Pour voir un petit peu ils jouent combien de healers, etc Mais la vidéo va vraiment être axée sur Quels sont les DPS des classes Pourquoi ils font ces dégâts Suivant le fight, suivant leur congrégation Suivant leur choix de stuff Par exemple de légendaire Histoire qu'on ait une bonne idée de qu'est-ce que ça donne côté Shadowlands Pour rappel, il n'y aura que deux patch notes en théorie d'ici la sortie de Shadowlands donc ça approche vraiment vite donc ça va nous donner une bonne idée de ce à quoi on peut s'attendre sur du Shadowlands, ok C'est parti pour aller dévorer de la stat dévorer des chiffres, on va kiffer je te présente le premier boss maintenant et du coup on va commencer par les généraux de la Légion de pierre donc, pour rappel, on se situe sur l'avant-dernier boss de l'extension. Donc là, on se situe sur du badass, sur du dur, du compliqué. Au niveau du fight, ce qu'il faut principalement savoir, dans notre cas-là, parce que c'est pas vraiment une vidéo pour t'apprendre le fight, hein, c'est une vidéo pour voir les logs, les dégâts, les classes qu'elles font, où elles en sont, etc. Il y a plus ou moins toujours deux boss qui sont collés, deux généraux de la Légion. Il y a des temps morts, des moments où ils deviennent invulnérables, ils s'envolent, ils deviennent en pierre. Mais en gros, si t'es une classe qui a du cleave. Qui peut viser deux cibles, ou plus, mais deux cibles, tu vas forcément bien t'en sortir. Donc je m'attends à voir du prêtre ombre, du magivre, potentiellement du démo afflit qui s'en sort bien. Peut-être même un petit guerrier furie avec son cleave, qui sait. C'est parti pour tout ça. C'est bon Tu es prêt Tu es prêt pour du magivre Allez, allez, magivre Magivre Ou prêtre ombre Non, magivre Magivre Attention, voyons voir le premier, alors c'est vrai que je te l'ai pas dit lors l'intro. il y a un truc à savoir, il euh, n'y a aucune équipe qui a réussi à le vaincre en mythique, okay aucune, Je ai pas trouvé une, j'ai parcouru tous les logs à la main, j'en ai pas trouvé une, Ok, donc mon classement se base sur le temps qu'ils ont réussi à faire dans le fight et les pourcentages restants. Sachant que les pourcentages, c'est pas toujours tout à fait réaliste parce qu'ils ne sont pas très bien pris sur Wed parce que, bah, il y a potentiellement plusieurs boss et ça se base que sur les HP d'un boss. Donc, faut pas trop regarder les pourcentages, il faut surtout regarder la durée du fight. Mais bon, peu importe, c'est quand même parmi les plus grosses équipes des, La plupart du temps, on est très bons joueurs Très peu de groupes pick-up, hein, beaucoup des guilds organisées Des mecs euh, comme les mecs qui sont les plus hauts sur le RIO et ce genre de truc Enfin, il y a des gros joueurs, hein, tu verras, tu reconnaîtras peut-être un petit peu les noms Il y a les meilleures guildes qui s'entraînent dessus, hein, donc c'est leur occasion Donc voilà, il n'y a pas eu de victoire Donc il faut prendre en compte le fait qu'il y a beaucoup de morts Et que, ben bah, voilà, il sait à prendre en compte, ok Donc c'est parti Là, on peut voir, prêtre ombre Magivre, prêt de tombe, Magivre Donc déjà, eux, ils jouent avec 1, 2, 3, 4, 5 healers Ça, c'est dû assez ces fréquent hein. Les boss sont tellement durs que ça joue avec plein de healers Donc en termes de dégâts effectués Déjà, on peut regarder euh, le temps upload actif Donc là, ils étaient à peu près tous actifs en même temps Donc ils sont à peu près tous morts en même temps Voilà, donc ça, c'est déjà une bonne indication C'est un fight qui s'est déroulé vite, 3 minutes 54 Tu verras, ce après, je suis toujours au minimum sur du 4 minutes hein. Donc ça c'est pas ordre décroissant, à chaque fois je te garde le plus gros pour la fin et on va en parcourir quelques-uns sur chaque boss. Donc ici, dans notre cas, on peut voir du coup que le prêtre s'en tire ultra bien, 8200 DPS, c'est vraiment très très propre, très très solide. Donc là on est sur des logs qui sont dans une langue qui, qui n'est pas très européenne. Donc euh, bon, on va faire avec, on peut voir que du coup le toucher vampirique est chaud, on peut voir que ça joue le talent sur la ligne 40, le talent qui fait que ton attaque mentale fait 50% de ses dégâts sur les cibles qui sont affectées par toucher vampirique, et <rire> damn it, damn it 13% de ton DPS, bordel, ça fait trop mal, le pet fait également extrêmement euh, de dégâts, euh, probablement un lien avec une légendaire <rire> Les apparitions, des bons dégâts, peste dévorante, uniquement 5% de son EPS Attends, Je suis assez choqué quand même, que peste dévorante fasse 5% de son EPS Et du coup, si on regarde rapidement, pac pac pac, au niveau des légendaires ouais oh, ça, il joue la légendaire sur le pet, alors le texte c'est pareil, hein, c'est le texte bohède. bon il voyez pas du tout à jour, mais c'est celle qui fait que quand tu fais attaque mentale ou mode mort sur une cible, le pet se téléporte derrière et fait des dégâts de zone, okay donc ça c'est la légendaire sur le pet, mais euh, c'est l'ancienne, ancienne, ancienne, ancienne version. Et du coup, en termes de congrégation, juste pour info, il jouait Ventir, parce qu'on a vu une petite ligne qui est par ici. Ouais, c'est ça, c'est jeu d'esprit, Mind Games. C'est le pouvoir Ventir. Donc, du coup, vu qu'il peut doter plusieurs cibles, que ça reste un truc qui est fort, le prêtre ombre. Oh, bon, ok, ça se tient en fait. Ça se tient carrément au niveau du magivre. Le magivre qui est juste derrière. 60% de ton épaisse au javelot. Nous voilà tous très très surpris, hein, surtout si tu suis la chaîne. Là, et voilà, ouais, si tu suis la chaîne. Probablement tu es très surpris. Légendaire joué sur l'orbe, pareil là euh, là t'es au summum de la stupéfaction, de la grosse surprise en termes de talent évidemment on prend sur la rune de puissance, le truc sur le javelot, spitting ice, bon bah c'est pareil c'est normal, hein, c'est des talents qui sont très forts, au final pas tellement de pas tellement de surprises, le talent également sur la durée de la veine glaciaire. Ça pareil, hein, pas de grosse surprise euh, non plus. Et en termes de congrégation, il jouait Kyrian. Ok, il jouait Kyrian, donc on voit qu'il l'a posé 5 fois. Donc euh, Kyrian, pour rappel, tu poses en buffs, ça fait que ton prochain coup va faire 10% plus mal. Le deuxième, 20%. Le troisième, 30%. Le quatrième, 40%. Le 5%. Non, ça s'arrête à 4. Mais c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal du tout. Ensuite, du coup, le deuxième SP, bon, à peu près les mêmes dégâts, donc on va pas forcément aller voir. On a un Eki à 6000 de DPS, ça reste déjà correct quand tu vois que les autres sont à 8200. Au niveau de l'Eki, du coup, on a, ouais, bon bah, Météor, hein, Starfall qui fait 33% de DPS. Jusque-là, on n'est pas très très surpris. Et du coup, en termes de légendaire, on est sur. On est sur la légendaire qui est sur éruption stellaire et météore. Et en termes de congrégation, lui, pour info, juste pour info, hein, il a une histoire de satisfaire pleinement ta curiosité, il jouait. Allez, moi je vais miser sur un petit ventir C'est parti pour aller voir ça. Buff. Buff, buff, buff. Une petite Ravenous Frenzy par hasard. Oh là là là là, là mais qu'est-ce qu'il est fort, bordel. C'est un ventir, C'est un drone équilibre. ventir, grosse surprise. Pas du tout. Donc là, du coup, il jouait ventir et on va regarder un dernier, un dernier joueur, histoire de voir, après on regardera un petit peu le, le bas de tableau. Donc on a le voleur hors la loi qui est assez haut, mais ça c'est pareil, on s'attend à ce qu'il soit haut. C'est une spec qui est vraiment pas si mauvaise que ça, loin de là, et bah il y a du cleave en fait. Donc bah tu mets des luches de lame et tu te mets bien. Hein. D'ailleurs si on regarde du coup ses dégâts, voilà, des luches de lame, 35% de son dps c'est monstrueux. Donc évidemment c'est un bon fight pour le voleur hors la loi, on peut voir que du coup il jouait Brawn, donc il a l'invoque de Brawn, donc ça veut dire qu'il joue Kyrian avec le euh, Brawn qui est sélectionné, du coup il a pu invoquer Brawn, donc c'est un voleur hors la loi Kyrian, et allez, on va imaginer une légendaire sur la poussée d'adrénaline potentiellement. Oh, la légendaire sur la poussée d'adrénaline, oh, on est vraiment très surpris qu'un voleur hors la loi joue ça. C'est parti pour voir le prochain log, parce qu'il y en a quand même pas mal par boss, hein, donc il faut, faut enchaîner, il faut se faire plaisir 9500 Le SP 9500 Oui Oui allô, Oui ah oui Oui oui d'accord on se situe sur ça Du coup Qu'est-ce qui explique bordel qui fait 9500 D'ailleurs à dénoter Tu connais peut-être ou pas le nom mais il me le dit Par exemple le petit mage qui est ici Ça c'est un gros gros mage De, de, de Raider.io et compagnie C'est le genre de mec qui a 8900 de R.I.O pré Qui était top 5 saison 4 Enfin énorme joueur de mage, il me le dit de nouveau sur son mage ici donc Shiny, Shiny 9500 qu'est-ce qui explique ça, on est parti pour voir déjà on peut voir le pet a fait tellement de dégâts qu'il n'y a aucun doute on va vérifier mais il n'y en a pas, il joue la légendaire sur le pet, c'est sûr c'est au niveau de la tête déjà, bonne indication et c'est effectivement la légendaire sur le pet bon ça paraît logique, hein. ça fait tellement mal on peut voir d'ailleurs qu'il a choisi de le mettre en hâte maîtrise, ce qui est pas surprenant non plus hein, vu la force de la maîtrise malgré la part de synergie du crit on retrouve de nouveau bah le lien psychique le talent sur la ligne 40 on a les apparitions qui font grave mal et là cette fois-ci c'est logique, voilà la 12% de son dps sur la peste dévorante ça semble logique, parce que 5% bordel c'est un build and spend si ton spend il fait des dégâts Quasiment que ça, il sert qu'à ça, il te fait pas de buff ni rien, il te un peu, mais et qui fait 5% de ton DPS, il y a un moment, euh, c'est le bordel. Dans ce cas, tu billes, mais tu, tu spawns jamais, tu dépenses pas ton insanité. Là, au moins, là, il y a une logique. Donc, bon, on peut voir que euh, évidemment, c'est un bon fight pour les SP, il peut mettre un peu sa dot de partout, etc. Il construit énormément d'insanité, il a les dégâts de zone de son pet parce que les trucs sont suffisamment groupés, donc il tire pleinement partie de sa légendaire. Euh, bon, voilà, ça, ça aide, hein, forcément. En termes de congrégation, du coup, qu'est-ce qui nous jouait, euh, l'ami Qu'est-ce qui jouait Et il jouait, du coup, l'effet de l'ami, on peut le voir, parce qu'il a ce buff-là, Redirected Anima, qui est un buff de Soulbind, donc un buff de lien d'âme. Ouais, il faut, faut voir un petit peu dans le détail. Hein. Du coup, ce que ça fait, c'est quand tu fais des dégâts ou que tu soignes, tu as une chance d'avoir des stacks de redirection d'anima, jusque 10 stacks. Activer ton euh, habilité d'effet, te donne un bonus de 1% de ton maximum de points de vie et 2% d'augmentation de maîtrise par stack pendant 30 secondes. On peut aurait également se questionner avec le fait qu'il a également le buff défensif des Kyrians, du deuxième lien d'âme des Kyrians mentorship, sauf que ça c'est un buff de groupe, donc c'est quelqu'un dans son groupe qui l'avait qui fait que ça augmente sa vie vu que c'est un buff de raid. Donc là, on peut voir la différence, c'est ça. Donc, typiquement, lui, il n'a pas utilisé sa compétence d'effet, ok Donc il ne l'a pas utilisé. Donc en termes de dégâts, on ne peut pas le voir. Il faut checker au niveau des buffs et au niveau des buffs du lien d'âme, du coup. Ce qui est quand même très particulier. Ce n'est pas surprenant sur un SP, parce que justement, pas, voilà, les congrégations n'apportent pas vraiment grand-chose. Tu pas de bonus d'insanité, tu pas de bonus particulier. Du coup, tu vas surtout aller te baser sur les liens d'âme. Et c'est pour ça que... Il faut que je te fasse une vidéo dédiée pour chaque spé et, et, et voir tous ces trucs-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bref, du coup, on était sur un prêtre ombre fait qui a envoyé 9500. Il me l'a dit, je vais juste aller le voir lui, parce que, bon, voilà, le, le cœur parle. Mais normalement, on va dire qu'il va se baser sur un bon 60% de javelot, sur de la légendaire avec l'orbe, et potentiellement, on va dire qu'il va jouer fée ou qui en congrégation. Ok, on est parti pour voir ça. Donc... Javelot, 59%, tout va bien, on est sur le pouvoir des fées Donc c'était une fée, un mage-fée, mage-ivre-fée. Et en termes de légendaire, on est également sur la légendaire au niveau de l'orbe gelée. Bon, et globalement, donc on peut le voir, de toute façon, on le sait, un hein, mage, mage c'est une valeur sûre, mage-ivre, c'est une excellente valeur sûre. Voilà, si c'est un gameplay qui te fait kiffer, franchement, euh, normalement, tu peux y aller les yeux fermés sur Shadowlands et, et partir sur du mage, ça devrait bien se passer. Entre givre et arcane, t'as des possibilités de jeu, elles sont... Euh, elles sont pas mal. De nouveau un prêtre ombre et ensuite seulement on attaque. Oh les voleurs Un voleur finesse 6000 de DPS, donc c'est logique, hein, c'est une espèce plutôt bas de tableau, un hein, voleur. Hein. Si tu penses que c'est fort sur Shadowlands, euh... c'est que tu t'es renseigné il y a 3 mois. Hein. En gros il y avait des congrégations de fortes, les conduits, les légendaires, ils ont tout divisé par 6 ou plus. Donc t'en fais pas, voleur n'est pas plus fort que sur le pré-patch. Hein. Donc on a Éviscération qui fait assez mal, et on a Shadow Vault qui fait mal. Là, on est sur 15% de son DPS avec le Finisher de zone, ok Et on est sur 30% de son DPS avec le Finisher simple. Ça ne peut dire quasiment qu'une seule chose, c'est qu'en légendaire, il joue la légendaire qui augmente les dégâts des Finishers. On va vérifier ça tout de suite. Il y a plusieurs légendaires, elles sont... Voilà, maintenant, tu as des vrais choix à faire, hein, tu es obligé de prendre la Karari. Et effectivement, du coup, Éviscération, Rupture et... Euh, bah, Poudre Noire maintenant, mais avant Shadow Vault... Augmente les dégâts de, ta prochaine, de ton prochain finisher de 20%, donc il joue la légendaire qui fait que tes finisher augmentent les dégâts de tes finisher. Et en termes de congrégation, c'est probablement du Kyrian s'il a envie de s'optimiser parce que c'est la seule congrégation viable. Et effectivement, Echoing Reprimand, ce truc-là, c'est le truc Kyrian. Mais c'est déjà pas mal de voir que le mec, avec beaucoup de mono-cibles, arrive à en sortir à 6000 de DPS, à être de 96%, ce qui est déjà pas mal Ensuite, on arrive sur des trucs qui sont quand même beaucoup plus bas, donc je ne vais pas m'y intéresser tout de suite. Euh, parce que je pense que potentiellement, on peut trouver des joueurs de démo flea, de palerettes, de DH Avog, de Destru, qui sont plus hauts que ça et qui seront plus intéressants. Si c'est pas le cas, tu as, as le droit de mettre un commentaire haineux à la fin la, dans la vidéo, il n'y a pas de problème. On est parti pour voir le log suivant. <rire> Euh, ok il euh, y, y a comme un, un problème Pourquoi lui il a 12% Donc c'est un fight de 4 minutes 11 56% du boss hein. Pourquoi lui il a 12% et, et le deuxième 9 <rire> Genre Genre il a dit non non mais les mecs c'est bon Je, je vais des PS vous embêtez pas vous pouvez tous passer sur du heal ou du tank What the fuck Alors ok il a un gros active time On, on va juste faire gaffe à bah, par exemple le palerette Encore un palerette qui meurt tôt mais que font les palerettes On peut <rire> pas se baser sur eux hein, ils meurent à 77% du fight. Qu'est-ce qui arrive aux joueurs de paladin rétribution de nos jours 57% sur le Drew ouais, Donc et sur le Hunt BM, donc ça, on regardera pas. Donc, évidemment, un magie qui bon, est okay, assez haut. Mais là, ce qui nous intéresse, ça va être ce petit chasseur précis. 8600 DPS. Alors, évidemment, okay, visé 32%. tir rapide, 16%. Volé, donc là, la salve qui, en plus, te permet d'activer le tir piégé. Est extrêmement fort. Est également très, très haut dans le DPS. Surtout sur un fight où il y a pas mal d'attes, comme ça, où il y a pas mal de trucs. On peut voir qu'il joue Kyrian. Évidemment, grosse valeur sur Kyrian. Moi, vraiment, c'est mon préféré de loin. C'est un truc que tu peux... Regarde, regardez le poule Non, mais regarde, regarde ça. Oh Il poule à 40k. Il monte à 40k au poule. Mais c'est pas vrai. Ah, mais là, là ça c'est ça, un Resonating arrow. Hein. Ça c'est Kyrian aussi. Hein. C'est-à-dire que du coup, il aligne tous ses CD, il aligne tous ses buffs, et euh, bah, c'est parti quoi. Hein. Oh! Alors, on peut regarder, hein, mais Resonating Arrow il a dû la mettre 10 secondes après le début du fight, par exemple. Le truc qui est rien là, ça, ouais. Puis là, il balance tout. Hein. Cast, timeline. On a dit à 12 secondes, hein. ouais. Là, il commence à la balancer. Et puis là, alors là ça, part, ça part en crit, crit, crit, crit, crit précision, volé machin, oh là là là là, oh, et puis là, il découpe tout, entre les bonus de critique, les trucs au niveau des talents, là, il a mis le double tap, t'as les flèches explosives qui partent, et ensuite, t'as des doubles visées, tir rapide machin, à tous les coups, en plus, il joue la légendaire sur le tir rapide, on va vérifier ça tout de suite, attention, attention, oh, surging shots c'est la légendaire sur le tir rapide, en effet. Et après, bah, les talents sont classiques. Hein. Double tap, voler, euh, le truc sur le critique hein, dont je te parlais. Ça paraît logique, un précis, grosse valeur sûre. D'ailleurs, d'ailleurs perso, ça va être la deuxième classe que je vais monter sur Shadowlands. Chasseur. c'est Chasseur, bordel, c'est trop bien. Mais regarde ça, quoi. Mon gros potentiel. Et pareil, hein, pour le Chamelem, c'est une question que, que tu me poses souvent. J'ai souvent cette question. donc euh... et, et donc, la réponse, est pré patch c'est très bien et Shadowlands, j'ai vu aucun flag qui me dit non, pas Shamelem. Shamelem ça a beaucoup de potentiel. Il y a des très bonnes légendaires, tu des gameplays divers, variés. Tiens, d'ailleurs, on va regarder un truc. Là au niveau du fight, donc, ok, il y a des ads, machin. Il fait, on, on peut voir chaîne d'éclair, 22%, séisme, 36% de son épaisse. A tous les coups, il va jouer de la légendaire sur le séisme, qui fait que quand tu poses soit Elemental Blast, soit Orion Shock, tu as ton prochain séisme qui fait 175% plus mal. Voilà. Avant, c'était 250, ils l'ont passé à 175. Ça reste fort, ok Ça reste vraiment cool, ça reste vraiment bien. On va vérifier si c'est le cas. Attention, attention, attention. Oh, ah, la légendaire sur le séisme. Et en congrégation, ça va jouer soit Ventir, Kyrian, ça m'étonnerait, honnêtement. Mais c'est possible, c'est une possibilité. Et sinon... Ça peut jouer Necrolord, mais j'ai l'impression que les gens ne se sont pas encore vraiment rendu compte que Necrolord, c'était plus fort que ce que ça n'y paraît. Donc je parie sur du Ventir. Attention, attention, j'avais même pas fait gaffe tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est ça. Chain Harvest. Donc ça, c'est le pouvoir des Ventirs qui fait une espèce de gros chaîne d'éclair slash chouin. 5,4% de son DPS, bon, on n'est pas choqué. et euh... Ouais, le Chamelem qui s'en tire bien. Les Lava Burst à 12%, Flame Shock 5%. C est, c est vraiment une... En plus, c'est un bon fight pour lui. Il peut mettre son Orion à gauche, il peut mettre son Orion à droite. Dès qu'il y a quelques cibles, bah, tu tires forcément plus de value de, value de tes procs. Et malgré le fait que ça a été nerf sur son taux de proc sur le Lava Burst, on peut voir qu'il s'en tire toujours très bien. Plus de 6000 DPS, c'est validé. Et le reste me paraît assez faible, honnêtement. Donc, genre, des Moiflis, 5800, des Quimpies, 5800. Bon, on peut voir que, du coup, ils sont dans ces eaux-là. Mais je pense qu'il y a moyen de trouver mieux. On va attendre de trouver mieux pour rentrer dans le détail de ces classes-là, ok Et le War Fury 95%, 4200, c'est assez faible. Mais ça aussi, j'ai bon espoir. Honnêtement, c'est un bon fight pour War Fury, J'ai bon espoir. Voyons voir la suite. Donc ça, 4 minutes 14, 74%. Attention <rire> The fuck Oh bordel En vrai, je te fais un zoom, faut que je te faire un zoom, voilà, je te fais un petit zoom. C'est quoi ça C'est quoi ça J'ai besoin d'une explication. J'ai besoin de qu'on me... On me raisonne C'est quoi ça C'est quoi cette spé du paladin là <rire> vrai, Je reconnais C'est la version RET améliorée C'est celle que les vrais ils ont compris C'est le palprot Bah ouais, bah ouais, 5200 DPS pas le palprot. Deuxième du groupe, pas de soucis. Bon le magiv le premier qui a 91% de time seulement euh... comme quoi même, même en étant euh, pas sur tout le fight tu t'en tires quand même bien ensuite on a du guerrier arme pas loin pas mal putain et ça ça on l'aurait pas imaginé à cet endroit là hein. le guerrier armes what the fuck euh, voyons voir ça guerrier armes 5200 dps 5200 tourbillon ouais tourbillon qui est haut euh, ouais, blade storm logique, ensuite on a le slam. Et il jouait Kyrian, d'accord, il jouait Kyrian, hein. il jouait pas Ventir. Super, hein. Un, incroyable. Alors, c'est bien, hein, Kyrian, mais Ventir, c'est tellement fort que je m'attendais à le voir partout, honnêtement. Et du coup, la légendaire qu'il a choisi de prendre Ouais, ouais, bah ouais, le tourbillon, du coup, hein. ouais, forcément. Ça explique aussi que son tourbillon soit aussi élevé, c'est que du coup, pour ce fight... Il a pris exprès la légendaire dessus. On peut voir qu'il joue du coup le management de la haine. Il joue euh, des, des, des Calm qui te de ne pas avoir de coup de rage sur tes 4 prochaines compétences. Et qu'augmente ton maximum de rage. On peut voir qu'il joue également euh, du coup Warbreaker. Qui te permet de faire ta frappe du colosse en zone. Mais sur un fight avec des, des trucs en multi comme ça. C'est complètement logique. Et, euh, et le school crush mais waouh Eh le petit war arm. Alors certes, ok il n'est pas genre à 8000 de DPS. Il est à 5000. Euh... Et, mais il a que 88% d'uptime déjà, comparé aux autres et enfin euh, franchement il s'en tire bien sur ce groupe hein. et, et lui il fait quoi là Oui il y a un chasseur euh... <rire> bon, il est quand même 4800 c'est pareil, on verra si on en trouve d'autres mais en tout cas on peut voir, il peut y avoir du survie à 4800 petit chamillou 4800 ça euh, c'est pas surprenant on aurait du mal à aller voir plus haut euh, après euh, il y a eu beaucoup de morts donc c'est moins intéressant et juste pour voir d'ailleurs rapidement du coup notre pal tank, euh, voir qu'est-ce qu'il jouait lui en termes de congrégation et compagnie donc déjà, la légendaire, c'est celle sur le bouclier du vengeur. Ouais, bah ça, ça c'est pas surprenant, du coup. Et ensuite, en termes de, de congrégation, il jouait quoi, lui Ah, ok, donc ça, c'est le truc au niveau de Pelagos le lien d'âme des Kyrian. Donc, il jouait Kyrian. Il jouait Kyrian, ce qui explique qu'on le voit pas dans les, dans les dégâts effectués parce que bah, ça, va ça va utiliser une compétence du paladin que tu balances en zone. Donc évidemment bah euh, ça n'a pas une compétence propre. Donc il jouait Kyrian avec euh, avec le truc des... avec Pelagos, ce qui est complètement logique. Et sur celui-là, ils ont tenu 4 minutes 18. Et oui, 80% des HP. Donc, tu vois, les pourcentages. Bon, bah voilà, vu qu'il y, y a des mécaniques et tout ça, c'est pas forcément très clair. Mais on peut voir que là, là, c'est bon. Là, on a de l'information. Bon, bah, précis si, de nouveau haut. Oh, mais un démo à Fli. genre, voulais en voir. Je voulais en voir des démos à flea. Un peu choqué de ne pas en avoir vu jusque-là. C'est parti pour aller voir l'ami Flens. W. Donc Flans W, il a fait plein de dégâts à la Maléfique Rapture, ce qui paraît complètement logique, hein, ça, fait, ça fait très mal. Hein, donc, euh... Il joue également Ville c'est normal, on est sur un fight un petit peu de zone. Qu'est-ce qu'il a pris déjà comme légendaire euh, Dis-nous la vérité. Agony a les chances de générer des fragments d'âme. Ok, Donc du coup, il récupère beaucoup de fragments, il fait des grosses maléfiques Rapture, il casse des bouches. On peut voir également qu'en termes de congrégation, ça joue Kyrian, qui est devenu le nouveau euh, nouvelle congrégation majeure jouée par les démonistes Affliction. Ah, L'art de talent, j'imagine, c'est du très classique Dark Souls. Ah, il joue quand même hanté. À dénoter, il joue quand même hanté. Il pourrait jouer autre chose sur ce fight. Évidemment, le lien d'âme, corruption qui est permanente. Ouais, c'est pas surprenant non plus en vrai. Hein. Parce que du coup, tu, tu es juste à la poser une fois sur les boss. T'as pas la refresh, tu gagnes ton temps. Euh, T'es sur plusieurs boss, plusieurs généraux de la légion. En, en vrai, c'est vraiment pas déconnant, Burning Rush, bon, ça ou autre chose, peu importe, c'est du défensif. Ah. Bon, ça, ça me rassure déjà, je me dis ok, des moiflies, ils sont bien là où je les imaginais, ils sont bien dans le haut de tableau, ils sont bien, ils se mettent bien. Ensuite, on a des mecs à partir de 5000 de DPS, donc ça, ça commence à être assez faible. D'ailleurs, il avait que 76% d'uptime, le mec qui était premier <rire> Oh, il a dû se faire plaisir. Vas-y, il a dû faire un pool de grosse brutes, c'est obligé. Il a dû faire du 40k, lui aussi. Ah ouais, voilà, 40k. 40k deux fois. Donc en fait, j'ai du bof. Bon, écoutez, je vais des PS deux fois. Le reste, je vous laisse vous débrouiller. Dans tous les cas, je serai monté tellement haut que je vais quand même finir premier. Incroyable, putain. Si ça, ça ne tisse pas pour jouer le chasseur précis... Oh, mon dieu. <rire> c'est pas humain. Bon, du magie, vrai, un classique. Et sinon, ouais, le petit Fury, 4600. Est-ce qu'on arrivera à en trouver un plus haut Je sais pas, hein. Bon, pour information, il joue du coup Ventir, si tu veux quand même te renseigner un peu dessus Et il joue avec Daysmaker qui fait que ton saccagé A des chances d'appliquer Siegebreaker, Donc le debuff au niveau des cibles Voyons voir les, voyons voir les suivants Celui-là, 4 minutes 21 74% et on a quoi en premier on a, du on a du On a du match Il a mort, a Du match de SPKO et what <rire> Ok, c'est 5300, tu vois. C'est pas genre il est à 30 millions, il est pas genre à 8K. Mais quand même, bordel, on a de nouveau un pal prot, on a encore un guerrier arme et on a un chasseur survie. Ça, à tous les coups, du coup, ça joue la légendaire sur le sur le poison, je pense. Sur le fait que quand tu as ton morsure du serpent, tu la mets à plusieurs. tu la, Ça met des stacks que tu dois péter derrière. Attends, on va vérifier déjà tout de suite les talents. Non, même pas, apparemment. Wildfire ouais, Cluster. Donc il joue le truc sur la bombe, ok, donc la bombe a une chance de faire apparaître un cluster de bombes, donc un, un tas de bombes qui font des dégâts supplémentaires quand tu la poses. Et du coup, il joue avec la double bombe, donc il joue avec Predator, qui fait que ton kill command a deux charges, il fait des dégâts supplémentaires, et il joue du coup avec Guerilla Tactics, qui fait que tu as deux charges au niveau de ta bombe. What Bon, évidemment, après, il fait l infusion pour les bombes, pour les types de bombes, ça c'est normal, mais... What the fuck c'est pète qu'on fait qu'on fait mal bon, après il y a quelques mains et tout ça donc forcément ça y joue mais la bombe 15% quand même hein. le Sharpnell bombe euh... ouais 15% juste Sharpnel, sachant que t'as également fait euh, la bombe au Tu t'as également la bombe verte donc il a du 5 12 27% de son dps sur les bombes c'est vraiment pas déconnant hein. plus ça c'était sur du 38% de dps aux bombes hein, grâce à ça allez on est quand même sur un en fight Relativement multi, il arrive quand même à faire aussi mal que ça, c'est incroyable D'ailleurs on peut voir qu'il a fait que 5 écharpés Donc il a quand même préféré largement y aller à la Raptor Strike Très très peu d'écharpés, hein, très peu de... <rire> il a fait les bombes, mais alors les écharpés, euh, ça nous, hein, ça c'est pas pour lui Et du coup, 47 Raptor Strike, et euh, voilà, franchement, euh, propre Là il a dû le faire, à. Euh... Ben il n'a même pas le truc sur les procs, Donc euh, Il a quand même mis des morsures de serpent C'est intéressant aussi, il en a mis 29 et en termes de congrégation, du coup, il jouait quoi, l'ami Ouais, Kyrian, Kyrian, valeur sûre, du critique en plus, augmenter les dégâts, quel que soit l'aspect. Franchement, euh, agréablement surpris. Alors, certes, ok, il est pas à 8000, mais le Un-Survie, 5300, let's go. Hein. Guerrier, arme, qui est chaud. Il jouait de bastion aussi, lui. Imagine, pareil, la légendaire sur le tourbillon, ouais, c'est ça. Comme quoi, on a des bonnes surprises, mine de rien. Et les démos des qui sont si bas que ça ça, je trouve ça surprenant. Ok, il a que 87% d'uptime. Il serait plus haut. Mais euh, bah, tu vois, même le gars, il est bas. Il, est, il monte bien, quand même. Un peu, un peu surpris de ça. N'hésite hein. pas à me dire dans les commentaires si tu as des explications. sur le en fait que, bah, par exemple, les, euh, les démos destrus soient aussi bas. C'est parti pour voir le suivant. Ça, c'est le dernier. Hein. Le dernier au niveau de ce boss. Donc, on va le savourer. On va en profiter un max. On a du mage givre en prio. Oh là là, là là, let's go. Bon, Eki de nouveau, rien de très surprenant. Starfall qui fait mal. Est-ce qu'il a pris la même que... Que l'autre, euh, Circle of Life and Death Ah non, ok, donc lui il prend celle Sur euh, la réduction enfin Sur la vitesse des dots Sur la cible et des hot Les Drudeckis, on les voit souvent jouer avec ça Ça a l'air d'être une bonne légendaire pour le Drudecki J'imagine qu'il était pareil euh, Ventir, ah non, il a pas Attends, buff, buff, est-ce qu'il était Ventir Ouais, il était bien Ventir Ravenous Friendly, attention, voilà, tout va bien Tout va bien, il était Ventir On est rassuré, tout se passe bien Bon, le Drudecky qui s'en sort pas trop mal quand même, c'est assez rassurant également. Alors c'est pareil, c'est pas du 8000 DPS, ça reste correct. Demo qui est dans le même zoo, on a de nouveau du coup un petit, euh, un petit voleur. Et les Frost et tout qui sont bas, hein. pourtant il était euh, il a eu de l'uptime. Hein. Lui il doit jouer avec euh, deux mains, ah non il jouait Syndra Goza. Donc il jouait avec euh, deux épées une main et Syndra Goza. Waouh Et quelle légendaire il a pris du coup Probablement celle qui fait que tu récupères de la puissance runique. Ouais, c'est celle-là, il me semble. Hein. Ah non, même pas, ok. C'est euh, celle sur l'anéantissement qui fait que tu augmentes tes dégâts d'anéantissement et qui fait que tu as les chances de récupérer des runes, ce qui, en soi, te permet également de le tenir plus longtemps. Donc, c'est pas, pas surprenant. S'hydracosa, 17% de son DPS, ça dote, 14%. Hiver impitoyable, 14%. S'hydracosa, qui est pas si haut que ça, en comparé à ce qu'on pourrait imaginer au niveau de son DPS. Après, potentiellement, il aurait pu se rater. Hein. Et en plus, il jouait bien 20 tirs. En plus, si je vais bien Ventir, qui est l'opti pour jouer le build Sidragosa, parce que ça te regagne au total plus de 120 puissance unique. enfin, c'est débile. Très très fort Ventir en, en Chevalier d'amour quand tu veux jouer sidragoza euh, c'est vraiment le bis. Et, waouh, wow, ok. Ok, ok, 4500 de son dps. Et juste pour vérifier, le petit Voleur Finesse, Shuriken Storm. <rire> Shuriken Storm qui fait 13%, ouais. What <rire> Il jouait le talent dessus, c'est pas possible. Même pas, Master of Shadow. Et pourtant, il jouait le truc sur les finishers. Mais ces finishers sont quand même bas, genre son éviscération. Seulement 11 et 5%. Black powder 6% et 8%. Bon, au total, c'est quand même au-delà, mais euh, pas tant que ça non plus. Rupture qui est haute, aussi. Et Congrégation, évidemment, Kyrian, euh, Kyrian hein, pour notre ami le voleur, ça paraît assez logique. Et du coup est-ce qu'il y a des trucs intéressants de voir en bas de tableau ici Par exemple le palerette Ouais mais pareil encore une fois un palerette qui est mort très très tôt Il a fait que 70% du fight le mec Comment tu veux te baser là-dessus Ah le petit Warfury effectivement assez bas Donc euh, fight compliqué hein, pour les Warfury Ou est-ce que Warfury est en dessous Oh, ne sais pas on va voir sur les autres boss Je vais t'attaquer directement le deuxième boss Je te montre un peu comment ça marche C'est le conseil tu l'as peut-être déjà un petit peu vu Let's go le conseil Du coup, comment que ça se passe ce boss, ce fight Il y a trois gros monstres, enfin, trois gros boss, qui reforment le conseil. Tu dois en tuer un, et ça va remettre les autres full vie, et après tu en retues un, ça va mettre l'autre full vie, et à la fin tu tues le dernier. L'idée c'est que tu vas sélectionner celui que en tu as en priorité par rapport aux compétences qu'il a, comme ça tu élimines les mécaniques qui sont les plus gênantes par rapport à ton groupe. Donc tu l'as compris, c'est un fight mono-cible, parce qu'il faut en tuer un en priorité, mais t'as une composante multi cible parce que bah tu peux cleave un petit peu sur les autres et compagnie T'as des phases un petit peu creuses, bah, très creuses même où il faut danser Et du coup ça implique d'aller à gauche, à droite, etc Donc c'est une mécanique qu'ils ont changé Mais ça reste un moment creux où tu ne fais rien Voilà donc ça c'était un petit peu à prendre en compte Dans le total de tout ça, c'est pareil, personne n'a réussi à le tomber Donc on va se baser sur les logs qui ont été les plus pertinents Ceux qui ont été le plus loin, ceux qui ont fait le plus mal, ceux qui ont été les plus beaux C'est parti pour voir tout ça et là, dès le premier boss, t'es surpris, t'es choqué. magivre, Oh là là Et là, tu te dis « Mais non Mage Incroyable C'est fou On est peu de choses !» Tout ça, et tu as bien raison. Donc bon, bah, Mage vivre hein, ma Donc là, le fight dure 6 minutes, hein. Donc on est déjà sur des fights beaucoup plus longs. Comme dit, il y a des phases de creux, il y a moins d'ad. Nécessairement, le DPS est plus bas. C'est pas pour autant qu'il est réellement plus bas, enfin, tu vois l'idée. Bon, magivre, into magivre. Euh, voilà, alors que les mecs sont mortaux en plus, what the fuck Genre lui, lui, il a fait 100%, lui il a fait 67%, mais il est quand même devant. <rire> bah, écoute, bah écoute, pourquoi pas, hein après tout, qui est-on pour juger On a bah du coup euh, ce fameux démonestru, mais au final, vu que c'est le seul à avoir fait autant de durée de fight, je sais pas, c'est bizarre, okay c'est chelou qu'il y ait une telle différence, et que euh, lui seul soit arrivé jusqu'au bout comme ça, avec le tank, ça paraît quand même bizarre. Hmm. Donc on va pas le prendre le démodestrué Parce que c'est un, un peu chelou On va regarder un petit peu le reste Donc typiquement on peut voir qu'il y a le voleur qui s'en sort pas trop mal Quand même mine de rien hein. Le palerette et il mord très très vite Donc on va le zapper de l'équation Même si du coup bah, il est censé être plus haut On a de nouveau du prêtre ombre et du magif Alors est-ce qu'il y a des trucs vraiment intéressants par rapport à ce qu'on a pu voir avant Honnêtement je suis pas sûr Parce que là du coup on peut voir Du coup il y a de nouveau de l'orbe gelé qui a été prise En termes de congrégation On va se situer sur... ou oh, du ventir on est sur du ventir sur le mix mage. Dans son cas, un spell frost, ça fait ça. Bon, ouais, ça t'intéresse pas mage, ça t'intéressera quand même. Alors, tu conjures 3 miroirs sur l'ennemi pendant 25 secondes. Quand la cible attaque, jette un sort ou utilise une compétence, enfin fait une action en fait. Un miroir est utilisé et inflige 60% de dégâts des sorts sous forme de dégâts d'ombre. Leur vitesse de mouvement est de d'incantation est réduite de 15%, cet effet ne peut pas s'activer plus d'une fois toutes les 6 secondes. Histoire que tout burst pas d'un coup. Le miroir final, le dernier des miroirs, le troisième du coup, inflige 151% de puissance de dégâts des sorts sous forme de dégâts d'ombre à l'ennemi. Ça le route également et ça le silence pendant 4 secondes. Quand un miroir est consumé, tu gagnes brain freeze. Donc, gêne mental. Donc voilà, c'est le seul buff que ça te donne. C'est pas énorme. Sachant que ça fait que 1% de ton DPS. Est-ce que c'est opti en raid <rire> je, te laisse, je te laisse. Voilà, je ne sais pas encore. On, on en reparlera. Mais en tout cas, c'est questionnable. Au niveau du prêtre ombre, juste pour voir rapidement, énormément de dégâts au niveau de la peste dévorante. Cette fois-ci, ça a du sens. Elle est là, la peste dévorante. On est content. Peu de dégâts du pet. Donc là, je suis quasiment sûr, il ne joue pas la légendaire sur le pet. Il a décidé de vivre sa vie autrement. Là, il ne joue pas de légendaire du tout. <rire> Oh merde Non mais il est sérieux lui aussi Ceci explique cela Il est quand même troisième. Hein. Il se débrouille quand même Bon ouais, On va voir les autres fights On va voir les autres fights Il enfin, y a moyen qu'il y ait des données Il y ait des trucs intéressants C'est parti Juste pour voir rapidement C'est en bas de tableau Vu que c'est un truc que tu me demandes souvent Au niveau de l'uptime Ça c'était le tank euh, Ouais ce voleur finesse là était très bas. Hein. 87% d'uptime 2500 dégâts mangue euh, mang pas très très chaud hein. Ensuite Oh Immelody de nouveau Let's go Le groupe d'Imlodi. Et là on peut voir il le dit avec son mage, voilà, Heimlodi ou n'importe, il a cassé des bouches et ses mages givrent en premier cette fois-ci sur ce fight. Praies, le mec qui était également dans son groupe qu'on a vu, qui était premier sur les légions, les généraux, il est deuxième ici, enfin troisième, ce qui est vraiment pas mal. Ok, de nouveau un prêtre ombre, de nouveau un end précis, <rire> un qui un afli, et enfin, enfin on arrive sur nos petites spées bas de tableau, alors le voleur il meurt longtemps donc on va pas le prendre. Enfin euh, en tout cas un active time très faible Donc on va plutôt regarder le DH 3500 de dégâts il a la moitié quasiment de il me Est-ce que du coup on peut vraiment S'en inspirer est-ce que c'est une bonne source d'inspiration Je ne pense pas hein, c'est intéressant de voir Où ils s'en sont, sont mais euh, Voilà s'ils sont en bas de tableau c'est que potentiellement ils jouent pas bien S'ils sont en haut de tableau c'est qu'il y a de grandes chances qu'ils jouent bien Les mecs ou qu'ils savent ce qu'ils font Tu vois ce que je veux dire donc c'est bien de le voir Mais je vais pas rentrer dans le détail de son build Parce que potentiellement c'est pas un bon build et on n'a pas d'informations intéressantes à retirer. On passe au groupe d'après, parce que là c'est des qu'on a déjà vu 40 000 fois. Oh match vivre Mâche-vivre à qui 3300, donc là on est sur 6 minutes 11 de fight. On est sur des fights longs, des mecs qui ont tenu un bon moment contre le boss. Il y a un de raid, mais encore une fois il est mort vite, 72% uptime. Donc c'est pareil, c'est assez dur de dire et de se baser là-dessus. Euh, un moment, on va quand même en regarder un, mais c'est juste que s'ils meurent tous vite, bah, on, a, on a du mal à voir le plein potentiel de la classe Donc je vais quand même attendre de tomber sur un gros palerette On sait jamais Par contre là on peut checker un truc Il y a le DK1P qui est assez haut 3300 sur un fight aussi long C'est conséquent On va checker un petit peu ce qu'il joue Il est quand même quatrième C'est pas mal du tout Ça goûle, hein ça goûle qui dit Ouais bon, après c'est DK1P en même temps Donc ensuite on a Descoil Donc c'est sa façon de dépenser de la puissance runique en mono cible L'armée des morts 8% malgré que le fight a duré 6 minutes Incroyable Pest virulente 6% de son DPS le pacte Impie, excellent talent, 5% de son DPS, Soul Reaper, bah du coup à un moment forcément ils, ont, ils, sont, ils passent en dessous de 33% chacun des boss, donc il a l'occasion de caler son Soul Reaper, exactement comme sur le pré-patch, on peut voir que ça joue du coup Kyrian sur ce raid, et en termes de légendaire, what euh, Ah non, non c'est bon, c'est logique, je croyais que c'était celle sur le super zombie mais pas du tout. Donc, sombre transformation augmente également ton attaque et les dégâts de toi et de ton pet. En gros, ça te booste toi et ça booste ton pet, donc ça fait en sorte que ce CD soit encore plus puissant. Ça joue quand même l'armée des morts, donc le truc qui invoque les Magus etc., exactement comme sur euh, BFA, pas, sur le pré-patch, pardon. Un on est sur quelque chose de logique, c'est pareil, euh, le champ crimpy, très très fort, le fait d'avoir un pet en plus, et du coup, le soul reaper, on l'a vu, sur les phases d'exec, il joue ça, et donc au final, il y a des qu'un qui s'en sort bien, c'est logique, hein. franchement, euh, je me suis un petit peu renseigné, pas encore à 100%, mais j'ai fait un bon bon pourcentage sur Shadowlands et le DK1P. Normalement, ça reste plus ou moins comme sur pré-patch, un tout petit peu en dessous de mon point de vue, mais ça reste une spec qui va être très forte, qui est très solide, et on peut le voir qu'il est capable de rivaliser avec les meilleures spécialisations du jeu pour le moment en DPS. Et ça, c'est propre. Ce sont des distants. Et lui, il n'est pas distant, et il tire quand même sur épingle du jeu, et ça, c'est pas mal du tout. Le voleur à la loi est quand même pas mal plus bas, mais il était pas mal mort aussi. Et ensuite, les démo afflits très bas, ça, ça me surprend aussi de les voir aussi bas. Euh, après, c'est un, une classe qui n'est pas évidente à jouer, donc euh, c'est possible. Donc, eux, 6 minutes, 35, 33%, donc euh, du boss euh, sur lequel ils étaient. 6 minutes, 35. Ah, ben voilà, du shadow Il n'y avait pas de match Frost Ah si, il y en avait un, mais il est mort vite. Ah, oui, d'accord, c'est pour ça. C'est pour ça, tout va bien. Donc, de nouveau, un end précis, mais là, pareil, on va checker rapidement le end précis pour le plaisir. Ça joue Kyrian. Et... Oh Oh, lui, il joue la légendaire sur le fait... Alors, ça, ça t'indique ça, mais c'est plus du tout ça. Ça applique désormais euh, ton poison directement quand tu fais la visée. Donc, des... si on peut checker, voilà, Serpent Sting, à tous les coups, il n'en a pas appliqué lui-même. Ça a quand même mis, du coup, des morsures du serpent qui a fait 8% de son EPS. Et comme je peux le voir là, il en a pas cast hein. donc c'est bien cette légendaire. Donc ça a fait 8% de son DPS sans avoir en cast. C'est pas si mauvais, hein. En vrai, c'est pas si mauvais que ça. De nouveau, hein, un DK impie, cette fois-ci il est quand même un petit peu plus bas que l'autre, mais pareil, y a eu... ils ont pas des uptime très très haut. Hein. C'est aussi le problème évidemment de regarder des logs sur des morts, mais on se base sur ce qu'on a. Il hein. n'y a pas de réussite de fight, il n'y en a pas. Euh, le... Ah, c'est dommage, Arcane j'aurais bien kiffé voir, mais il est mort très très vite. Donc on peut pas trop savoir, c'est dommage. Par contre, oh j'ai pas fait gaffe, mais le DH Oh let's quoi, le DH, alors c'est un de ceux qui a le plus haut active time de son groupe, donc c'est normal qu'ils soient un peu plus hauts. Mais 3000 DPS, c'est pas mal du tout. Donc ça peut valoir le coup de regarder un petit peu ce qu'il nous jouait ce petit DH. Donc regard furieux, Tempête de Glaive. Donc euh, désormais il prend le talent, il n'y a plus Unbow de Chaos, donc il prend pas la charge, il prend pas le trail of Ruin, qui est sur la danse de l'âme, il prend le Tempête de Glaive. On peut voir qu'il jouait Ventir, malgré le fait que ça a été nerf, ça représente quand même 9% de son DPS. Post-nerf, on aurait été situé plutôt sur quelque chose comme 16%. Donc euh, effectivement, ça a été bien nerf. Mais ça reste correct, 9% du DPS. En termes de légendaire, qu'est-ce qu'il nous jouait Il nous jouait Chaos Theory. Ah, oh, let's go La Danse de l'âme a 10% de chance de faire en sorte que tu aies Chaotic Blade, qui augmente les dégâts des Chaos Strike de 25% et fait en sorte qu'elle ait 100% de chance de récupérer de la Fury. Ce qui est vraiment pas mal, c'est la toute nouvelle légendaire. Mais du coup, je suis un peu surpris parce qu'en talent il joue, ouais, du coup il joue first blood, ok. Parce que sinon si tu fais des tempêtes de lame mais que tu t'as pas first blood et que tu t'as pas Trail of Ruin mais surtout que tu t'as pas First Blood pour réduire le coût de ta, tempête, ta danse de lame, bah, c'est pas si value que ça. Donc pour moi si tu joues cette légendaire, tu es obligé de jouer premier sang, first blood. Et du coup si on regarde un petit peu ses castes rapidement, j'imagine qu'il a mis euh, du coup ses tempêtes de glaive plus ou moins en cooldown hein, cette fois-ci. Euh, c'est Tempête de Glaive, oui, mais aussi c'est euh, Danse de la Main, ouais c'est ça Death Sweep, Death Sweep, etc, donc il les met a quasiment coup de cooldown Et il espère avoir les buffs du coup sur euh, le chaos, ce qui fait que euh, bah, ça augmente ses dégâts Donc potentiellement une très bonne légendaire pour DH, hein. intéressant de voir ça hein. Et le reste, ouais, ils sont pas mal morts, donc on va passer au tout dernier Le tout dernier, ah putain, voilà, les démos HP. Et c'est quand même marrant la différence entre les joueurs et les groupes c'est qu'à les groupes, c'est pas du tout comme ça Et eux, c'est comme ça Alors, c'est pareil Ce sont dans les rares à avoir été jusqu'au bout Mais quand même, ils ont mis 4-4 DPS C'est pas, pas déconnant hein. Donc on va checker rapidement Mais euh, bon, on a une petite idée de ce qui va se passer hein. Beaucoup de Maléfique Rapture Agonie, vache, ça fait mal aussi, hein est-ce qu'ils jouent aussi la légendaire sur, euh, sur l'agonie Ouais, c'est ça, l'agonie qui te fait des, euh, des fragments, en fait, ils peuvent mettre agonie, agonie, agonie, parce qu'il y a trois mecs du conseil, donc forcément, ils en profitent, d'ailleurs, on peut voir qu'ils jouent avec euh, celle sur l'agonie, qui commence à 4 stacks, qui peut aller plus haut, qui peut aller jusqu'à 18 stacks, et du coup, bah, avec euh, bah, la légendaire dessus, pour récupérer un maximum de fragments, ça joue quand même hanté et euh, singularité fantomatique, parce qu'on est quand même sur du mono-cible à la base, même si on peut utiliser les autres mecs du conseil pour booster son propre DPS Dans l'idée... Euh, dans l'idée voilà Magnifique Rapture du coup il a pu en mettre plein, 33% de son DPS Et il jouait Ventir qui a fait 0,19% Ainsi hein, qui a fait 2% de son DPS sur 6 casts Ouais c'est pas... Voilà c'est pas incroyable non plus hein. On va voir vite fait si deux autres démos à c'était la même idée Ah non, la corruption est beaucoup plus haut Potentiellement lui jouer euh, sur euh, ouais c'est ça la corruption absolue pour ne pas avoir à la remettre sur les cibles c'est ce que je m'aurais imaginé qu'ils auraient joué de base je me serais je me serais imaginé ouais je me serais hein, plutôt imaginer qu'ils auraient joué de base parce que du coup t'as pas à remettre la corruption c'est des boss qui restent indéfiniment donc t'en profites un max alors que même si l'agonite augmente les stacks à un moment euh, bah enfin voilà tu dois quand même les remettre etc même si elles font plus mal ça me choque pas de jouer la corruption ça c'est logique pourquoi pas sur le pet, mais je trouve qu'Anté est mieux aussi. Et du coup, évidemment, toujours la légendaire sur l'agonie, qui a des chances de te refiler des shards. Et comme on a pu le voir, il a fait grave mal avec tout ça. Et il jouait Kyrian. C'est ci lui, il jouait Kyrian, qui a fait 2,8% de son DPS. Et le petit chat également, qui s'en tire pas trop mal, mais c'est pareil, hein. c'est un très, une très bonne spé pour ce fight. Tu peux mettre ton orion à gauche, à droite, etc. Donc forcément, tu t'en tires bien. Ça doit être Lava Burst en haut. Ouais, Voilà, Lava Burst, orion de flamme, l'éclair. Donc on a vu, il n'a pas grugé. Hein. À part des chaînes éclairs pour générer un petit peu plus, il n'a pas grugé. Tu vois, il en a fait que 3 le reste du temps. Il a fait des éclairs. Donc il a vraiment été full mono-cible. Il joue 20 tirs. Donc ça, ok, ça rebondit un peu sur les autres. Mais il a vraiment pas triché. À part mettre son orion de flamme sur le côté pour avoir plus de burst, pour démonter la scie principale, c'est assez logique. En termes de légendaire, il joue celle sur l'élémentaire de feu, qui est très très forte. Les dégâts sur le temps de ton orient de flamme, en critique, te réduisent le cooldown de ton euh, élémentaire de feu, et tu as plus de critiques de base sur ton ori orient de flamme. Donc tu gagnes en DPS de base, mais en plus, tu récupères plus vite ton pet, et il est très très fort. C'est vraiment une bonne légendaire. Stormkeeper, Echoing Shock, etc. Donc on est sur un build... Mono cible, hein, c'est complètement logique également. Maîtrise des éléments. C'est pareil, c'est logique. Donc là, on est sur un full build mono avec écho des éléments, etc. Et, et du coup, en full mono, sans gruger, le mec est quand même 4 quatrième de son groupe, 3100 dps alors qu'il a un active time de 83%. Donc c'est pas mal du tout. Clairement pas mal du tout. Et reste, c'est quand même beaucoup plus bas. Hein. Tout ce qui va être war fury Palred qui est encore une fois mort très très rapidement, donc euh, c'est dur de dire. Euh... Et voilà, le reste est encore mort encore plus rapidement à part le décatank. Ce qui nous amène au dernier boss, qui est un boss full mono-cible, qui va être très intéressant. Je vais t'expliquer rapidement, c'est parti. Et lui, c'est Fist ou plutôt Flanche point français. Ok, donc ça sera Flanche point ici. Lui, c'est un boss mono-cible. Y'a pas date c'est lui. Ok, lui, lui, lui, lui, lui. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un DPS check. En gros, c'est pour vérifier si ton groupe de raids a les dégâts suffisants pour aller faire le reste de l'aventure. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un DPS check C'est-à-dire que c'est un boss qui a un peu un système d'enrage intégré, c'est-à-dire que par exemple, il a une compétence qui va faire une charge vers un joueur. Il faut à tout prix se mettre derrière un pilier, là comme tu peux voir le joueur qui le fait, et si tu ne fais pas ça, ben c'est la merde. De la même façon qu'il y a un nombre de piliers limité, il fait également des zones dans lesquelles il va péter des piliers autour de lui, donc il faut faire en sorte qu'il ne soit pas autour des piliers, il y a des trucs à esquiver, mais en gros, bah, il faut le tuer avant un temps donné et réussir à tenir en termes de healing, mais surtout, il faut le tuer avant qu'il n'y ait plus de pilier dans la salle. T'as également des mécaniques où les joueurs vont être enchaînés et ça se dispelle pas, tu vas le garder à vie. Donc on est vraiment sur un boss qu'il faut tuer vite, fort et en mono cible pure. Et qui est le meilleur en mono cible hmm, C'est parti pour voir ça. Et c'est parti avec notre premier groupe 2 minutes 44 pour 70% des HP du boss. Là il n'y a pas de surprise c'est réellement la vie du boss Et il n'y a pas de truc où en fait ça va pas être vraiment sa vie donc c'est très important de regarder également les pourcentages des HP du boss pour voir euh, quels sont les groupes qui ont réussi à faire mal. Ici on est très surpris de voir qu'il y a du chasseur précision de nouveau qui revient sur le devant de la scène suivi très proche d'un chaman élémentaire, le drou des également qui s'en tire très très bien le décal pied sur un fight Assez court, 2 minutes 44, encore une fois présent sur le devant de la scène, 3800 DPS, tout ça c'est dans un mouchoir de poche. Ensuite on est un petit peu plus bas avec un prêtre-ombre, avec un pal, mais là on est sur un active time qui est beaucoup plus bas déjà. Bon, voilà, là ça devient déjà moins intéressant, faut surtout regarder aussi à quel point ils étaient actifs, donc là on peut voir les 4 là qui se sentirent à peu près dans les mêmes eaux au final... Si on regarde rapidement les congrégations etc donc c'est toujours du resonating arrow donc toujours sur du kyrian en termes de, de talent on va prendre évidemment double tap et compagnie le truc sur les critiques et euh, lui c'est celui qui joue du coup celui sur le poison le poison en mono cible du coup qui va se poser automatiquement qui permet de faire des dégâts de poison sans avoir de cast donc ça c'est assez logique. Au final cette légendaire marche bien en mono cible et ça fait plaisir de voir parce que j'avais mes doutes, j'avais mes réserves et apparemment elle est quand même jouée et ça a l'air de plutôt bien marcher. Le sham qui a fait beaucoup de dégâts avec les éclairs, lava burst, Shock, c'est normal c'est du pur mono cible, euh, il jouait Shen, Harvest mais on peut voir en mono pur 1,47% de son DPS, c'est vrai que ça représente pas tant que ça non plus. Évidemment, il joue euh, le truc... Ah, voilà, donc il joue full équilibre. Donc il joue le build monocible par excellence, donc avec Ice Fury, avec le maître des éléments, avec Echo des éléments, Echo Inkshock, Storm Keeper. Donc ça, hein. si tu connais le MLM, ça va te parler. Tu vas dire, oh, ouais, effectivement, en mono-cible, ça me paraît pas déconnant. Ensuite, il joue la légendaire sur l'équilibre des éléments. Celle-ci c'est plus du tout le texte qui est là donc je vais te la remontrer rapidement histoire que tu te remettes dedans Voilà équilibre élémentaire donc avant c'était complètement différent maintenant c'est comme ça Faire des dégâts directs en feu, froid et nature dans un délai de 10 secondes Donc en gros il faut mettre les 3 dans un délai de 10 secondes Ça te donne un buff qui augmente tous tes dégâts de 15% pendant 10 secondes Ça ça ne peut pas arriver plus d'une fois toutes les 30 secondes Donc il faut traquer quand tu l'as et il faut traquer surtout quand ça va revenir Donc il te font un double système de tracker c'est pas évident à gérer mais Chamelem est pour moi un des trucs les plus compliqués à gérer en monocible pur. En tout cas, ça fait parmi des classes qui ont des trucs à faire, des trucs différents. C'est pas une rotation réellement simple, c'est une rotation variée, enfin bref, OSEF. Mais en tout cas, Chamellem, du coup, ça rajoute de la complexité, mais surtout, ça lui file un buff de 15% de dégâts pendant 10 secondes. Et les buffs flat de dégâts sur World of Warcraft, c'est excellent Donc c'est pas surprenant qu'il joue cette légendaire, et ça fait grave plaisir de voir bah, qu'il arrive à bien s'en tirer, à être parmi le haut du DPS, à faire des très très bons dégâts. Si on regarde rapidement, par exemple, le DK 1P également, de toute façon, après, c'est des specs qu'on a déjà beaucoup vu maintenant avec cette vidéo. En termes de légendaire, il joue celle sur le Voile Mortel en mono cible, réduit la puissance runique du Voile Mortel et augmente la durée de Dark Transformation, donc ça, ils l'ont un petit peu nerf, mais en tout cas, du coup, il joue la légendaire sur le voile mortel. En termes de congrégation, on est toujours sur du Kyrian. Et du coup, sur les dégâts effectués, bah forcément, t'as le pet, l'armée des morts, ça paraît logique. Et ensuite, seulement, voile mortel, les dégâts de mêlée, et ensuite, bah c'est tout ton système de pustules que tu poses et que tu éclates, évidemment. Sachant que, quand tu es de 50 à 60, t'as également un up au niveau de Scourge Strike qui fait 20% de dégâts supplémentaires. Donc, c'est pas surprenant que ce soit un petit peu plus haut que ce qu'on peut voir sur du pré-patch. Au niveau du Drewdeki, la légendaire qu'il a choisi de prendre, lui, c'est la balance de toute chose. Donc c'est le truc qui fait que quand tu rentres en état d'éclipse, tu augmentes tes critiques de, sur tes dégâts de arcane et de nature de 50%, qui diminuent de 10% chaque seconde. Et du coup, nécessairement, il joue Ventir, voilà, c'est un, un équilibre Ventir. On va passer au groupe d'après. Le groupe d'après, et là tu vas kiffer, et là franchement... Si t'as tenu jusque-là, en tant que joueur palerette, tu vas, tu vas être heureux. Parce que oui, ils ont up les conduits. Oui, c'est fort. Et c'est pour ça qu'en fait, je voulais pas te montrer tous ces palerettes qui sont morts gratos sur tous les logs d'avant. Je voulais pas te montrer ça parce que je savais, honnêtement, qu'avec le refonte, les conduits et machin, qu'ils ont surboosté, cette classe a énormément de potentiel. J'ai été très surpris de voir qu'elle n'a pas été nerf, honnêtement, sur le dernier patch. Et là, déjà, ça commence à parler. On peut voir que le palerette, il met. 5% du DPS au deuxième 5% Il a même pas un active time il à 100% le mec Il met 5% du DPS au second Qu'est-ce qui fait si mal Qu'est-ce qui fait si mal C'est du mono-cible, donc évidemment Verdict du Templier La Death Sentence hein, également qui est très très forte hein, Très très forte, a hein, beaucoup de gens qui s'en plaignent Sauf de commandement et ensuite du coup on a les jugements, euh, la traînée de cendres etc, ce qui est assez logique en termes de légendaire, il prend du coup celle sur le fait que jugement a des chances de réduire le coût des euh, de Holy Spender de 1, ah super intéressant je vais te la montrer exactement c'est celle-ci, du coup, de faire, de faire un jugement à 75% de chance de réduire le coût de, ton prochain, de ta prochaine dépense en puissance sacrée de 1. Et du coup, apparemment, ça serait la légendaire opti, ou en tout cas d'après lui, sur du mono en paladin. Hmm, ça, c'est intéressant. Honnêtement, je me suis pas penché sur le sujet à fond, donc je ne peux pas te dire euh, si c'est un bon choix ou pas. J'aurais imaginé de base, évidemment, celle sur le verdict du templier, mais apparemment, celle-ci pourrait être plus intéressante dans une situation de mono-cible. Ça ne paraîtrait pas si choquant que ça. Et what the fuck, c'est quoi cette courbe de dégâts de débile Le mec monte à 40 000, voire à 60 000 <rire> What the fuck Ok, okay pas le raid, c'est un burst monstrueux, mais bon, enfin quand même à ce point-là. Si on regarde au niveau des dégâts effectués, donc là, on est sur du... à une minute. Ok, à une minute. Alors, il y a de grandes chances qu'à une minute, il ait aligné absolument tous ses cooldowns. Bon, quand même, c'est monstrueux, quoi. C'est quoi ce burst de débile bon, On va se mettre à 1 minute, on va voir un peu. Donc Si on va à une minute, une minute, une minute, une minute, il se passe rien. Oh, ouais, ok. Donc là, il commence à claquer tous ses CD. Donc il, il utilise en plus le talent sur le Séraphin qui fait que tu augmentes ta hâte, ton critique, ta versa, Il claque directement un trinket en plus. Ensuite, il met directement ses ailes et il utilise sa potion, euh, sa potion, sa prépote. Et ensuite, il part en final reconing et qui a encore également un autre moyen de debuff la cible et d'augmenter du coup les dégâts que tu vas mettre. Et là, pendant 8 secondes, du coup, il sait qu'il va mettre des dégâts débiles. Il balance directement son pouvoir Kyrian, donc on peut voir qu'il joue Kyrian également, hein, c'est la cloche qui remet un jugement. Death Sentence, oh là là, et là, il a tout aligné, Ok, il a, il a tout préparé, aligné pour ce moment-là, ça part en jugement, et ça part sur des... Euh... <rire> Et là, ça part sur des verdicts du Templier. Et là, cherche pas. C'est ce moment-là où il est monté, mais au-delà de l'infini. Tu mets n'importe quoi. À ce moment-là, il se fait dégommer, quoi. Tu une traînée de cendres, les verdicts du Templier, les jugements, re du Templier, le marteau du Kourou. Oh What En tout cas, impressionnant. Là, le palerette, pff, qui, qui peut l'arrêter, quoi <rire> C'est sérieux, quoi En mono-cible, 60 000. Non, mais sérieux. Ça paraît normal, ça. Oh C'est incroyable, incroyable. Bon, outre du coup ce palerette qui, euh, qui est venu là pour euh, casser la donne, on n'est pas surpris cette fois-ci un démo affli. Moi je m'attendais à aller voir également haut en mono sur ce fight. Et bah c'est bien, voilà un petit démo affli. Donc lui il jouait quoi du coup Il jouait Kyrian, assez logique. Il a pris hanté et compagnie, donc il a pris le full build mono -cible. Donc l'âme sombre, hanté, singularité fantomatique, siphon de vie et euh, le drap Ok, donc là c'est le full arbre mono c'est logique. Il a pris également la légendaire sur Agony Bon, ah, là t'es surpris aussi hein, Parce que là, depuis le temps qu'on les voit tous prendre ça Et du coup, Maléfique Rapture 37 fucking de son DPS D'ailleurs, ça se voit quand il les spam C'est pareil, il monte à 30 000 le mec Donc là, ça a l'air d'être une bonne phase pour Burst hein. Une minute, ça a l'air d'être vraiment petit 30 000, ils monte grave haut On peut voir, ils font les Bursts à peu près au même moment Waouh, waouh, waouh wow. Et du coup on peut voir bah, évidemment alors là Warfury par contre en monnaie aussi pure on l'attend pas haut, oh, il est exactement à l'endroit où on l'attend donc ça, ça ça ça, semble logique. Et sinon un active time haut, oh, un Pretrom qui est bas mais honnêtement je pense qu'ils peuvent faire mieux et sinon 3700 ça commence déjà à être un petit peu plus correct. C'est parti pour voir le prochain groupe, ils l'ont mis à 60%, ils l'ont mis très bas, 10% de plus que ça avant. Et on peut le voir d'ailleurs, trompe qui est haut, hein, donc Prétrompe n'a vraiment pas de problème. Ah, enfin du Rogue, je me dis aussi un peu de voleur finesse quand même. Full mono-cible, c'est quand même là où tu peux mettre un peu de voleur finesse. Donc, 3 minutes 21 de fight. Le premier, un Prétrompe à 4600 DPS, c'est vraiment fort. Peste dévorante, 27% de son DPS, attaque mentale. Oh, il jouait de... Voito, super intéressant. Donc c'est pareil, hein, on peut voir, hein, ça poule haut, ça va haut, ça monte bien. Au niveau du Summary... Du coup, qu'est-ce qu'on peut voir On joue, Il voit que ça, il joue Hungering Void. Donc il joue le talent qu'on joue sur le pré-patch. Ce qui est intéressant aussi, il joue pas le truc qui booste les critiques, qui diminue dans le temps, il joue le truc qui augmente la Void Form. Avec Torrent du Vide, qui désormais se canalise, mais ne réfrèche plus les dots. Donc ça te génère pas mal d'insanité, mais ça joue plus du tout de la même façon. On peut voir qu'il joue du coup... Ossius Piris qui augmente les dégâts de tes apparitions, Fortress of Mind et Body and Soul et il joue l'exec également ce qui fait que quand tu es en dessous de 35 de vie, tu gagnes des dégâts et du soin. Ce qui est bizarre parce que quand on progresse, quand tu n'arrives pas à mettre la cible barre en vie, tu pourrais t'attendre à ce qu'il joue pas ce talent-là. Parce que l'exec bah c'est bien quand tu arrives en phase d'exec. Sinon on a du coup Eternal Call to the Void. Donc il joue la légendaire sur le fouet mental fou et mental a une chance de faire invoquer une tentacule qui quand elle canalise te redonne de l'insanité là on n'est pas très surpris généralement du coup la congrégation qui est choisie n'est pas dans les dégâts ah si donc il a choisi Necrolord qui a quand même fait 7,73% de son DPS pour un cooldown d'une minute c'est pas mal du tout hein. c'est pas mal du tout 8% du DPS sur un truc que tu cliques une fois c'est pas mal en vrai D'accord, bah écoute, euh, du coup, euh, Necrolord pour lui, il a réussi à mettre des bons dégâts avec. Ensuite, on a de nouveau du démo, du and précis, alors on va juste regarder rapidement, mais ça va sûrement jouer de nouveau celle sur le tir rapide. Ah Il joue avec son personnage, il joue avec son personnage importé, du coup, il joue avec la cape et tout, donc ça, légendaire, c'est la cape de, de, de BFA. Il joue avec son full stuff BFA, putain c'est vraiment le pire, hein. incroyable. Ok, donc il joue avec son footstuff BFA, lui, il n'y a pas de problème, il s'en fiche. Ça, légendaire, c'est sa cape de BFA. <rire> oh merde Bon, sinon du coup, on a un petit voleur. De nouveau, Kyrian, hein, Kyrian qui est le petit, malheureusement à mes yeux, pour le voleur à l'heure actuelle. En tout cas, Shadow Strike, qui fait une bonne partie de ses dégâts. Ah, est-ce qu'il ne jouerait pas à Akahari dans ce cas-là Ça ressemble à Akahari ici Ah non, il joue pas de légendaire non plus, ouais, parce que... <rire> Pourquoi jouer une légendaire après tout Donc, pas de légendaire de son côté. C'est quand même chelou. Shadow Strike, Shadow Strike, Évicération. Poison instantané. Bon, alors, en tout cas, ils s'en quand même pas trop mal. Évidemment, ça monte pas trop, ça monte bien hein, en mono cible, etc. Et on a du Warfury Fury bas, mais alors pareil, il a un Active Time assez bas. DH assez bas, mais c'est pareil, il a pas forcément de gros Active Time. Après, il y a des moments où ils peuvent pas connecter, hein, donc ça y joue aussi. Mais ils sont assez bas, mais on s'attend à ce qu'un DH et un War Fury soient bas sur du boss mono-cible hein, à l'heure actuelle, donc c'est pas surprenant Lui, 59%, ils ont été encore plus beaux, encore plus forts, 3 minutes 22 On a du démo à Flea, ça va pareil, on s'y attendait, du Magivre, assez logique sur le dégain à c'est pareil, encore une fois, hein, ça reste fort sur Shadowlands 3800 DPS, le rogue également, qui s'en tire pas trop mal, hein, 99% Je me demande s'il joue pas une légendaire celui-là, quand même par hasard okay, -ce il... Ouais, il joue à Kari, okay, c'est logique Full bin monocible et Shadow Strike Qui fait la plus grosse partie de son DPS Avec entre guillemets viscération parce qu'elle y est deux fois mais Shadow Strike quand même C'est assez logique s'il si joue à Kari Qui refait des frappes ténèbres Juste pour vérifier il joue bien du coup Kyrian exactement c'est du Kyrian en termes les autres, du coup le DK1P. Donc il... qui joue fait en termes de congrégation le dk 1 on peut le voir entre autres parce qu'il a le buff Wild Hunt Tactics, qui fait que si tu augmentes tes dégâts quand les cibles ont plus de X% de points de vie et tes soins quand ils ont moins de X% de points de vie. On peut le remarquer parce que c'est le premier talent qui est choisi par Corain, le troisième lien d'âme qui, du coup, te permet euh, bah, de sélectionner cet arbre de talent. Entre autres, du coup, ça va booster sa zone de la mort et décomposition, qui va lui donner des buffs de force, mais c'est une bonne façon d'identifier le fait qu'il joue l'effet au niveau de son DK pied. Le druide lui, jouait Ventire, Ravenous Frenzy, on est très surpris également, et en termes de légendaire, Circle of Life and Death, donc le truc qui fait que tes dots font leur effet plus rapidement, enfin, bon, plus vite. Ce qui n'est pas surprenant non plus, parce qu'on a vu beaucoup de druides jouer avec ça sur du monocyble, etc. Oh, le Fury, encore une fois assez bas hein, malgré le fait d'avoir un gros active time, le Fury qui fait pas super mal en mono-cible. Et le dernier, le tout dernier, profitons-en. Oh en plus c'est un voleur bordel 59% et il y a un rogue Oh là là Bah tu je sais pas si tu le sais, mais voilà, moi c'est ma classe de cœur, en plus voleur finesse, c'est ce que je vais jouer en first sur, euh, sur Shadowlands, donc ça me fait plaisir, voilà ça me fait grave plaisir, donc je vais le re-regarder parce que... parce que je suis quelqu'un d'égoïste. On peut voir que du coup ça joue évidemment Kyrian de nouveau, beaucoup de dégâts de mêlée, hein incroyable qu'il ait autant de dégâts de mêlée par contre. En termes de légendaire, on est sur Akari donc celle qui refait des frappes ténèbres, le build est complètement logique, Weapon Master. Ah par contre non, ça c'est bizarre, Shadow Focus, donc il joue pas la légendaire qui augmente les dégâts sur tes danses de l'Ombre, mais il joue Shadow Focus, qui fait que tes compétences coûtent moins d'énergie quand tu es... Ok, il y a peut-être des trucs à faire, il y a peut-être une bonne raison de faire ça, hein c'est possible. En tout cas, il a réussi à mettre beaucoup de dégâts, alors c'est du monocybe, c'est voleur, il a un gros active time, mais let's go Ça fait plaisir De nouveau, un démo à fli, de nouveau une chouette. Cette chouette-là, du coup, est-ce qu'il jouait Il jouait quoi Il jouait balance de toutes choses. sur quand tu entres en Eclipse, tu augmentes tes euh, taux de critique qui diminuent. Il jouait également en termes de congrégation 20 tiers, comme d'habitude. Beaucoup de Rudeiki quand même, hein. c'est euh, vrai que c'est une spé qui est, qui est bien aimée de la part des joueurs. Hein. Et le paleret, le paleret qui est haut, regardez-le, avec ses 86% de time, il est grave haut. Final verdict, donc là, cette fois-ci, c'est sûr, c'est la légendaire sur le verdict du Templier, on peut le voir là. Parce que bah du coup, ça remplace remplace rempla verdict du Templier par final verdict, donc c'est pas très dur de le savoir. Et en termes de congrégation, cette fois-ci, lui, probablement également, on est parti de nouveau sur du Kyrian, j'imagine, je vais aller vérifier ça tout de suite. Et eh bah ben non, il est sur du Necrolord. Donc, ok, il a pris la congrégation Necrolord sur son palerette. Et lui, il jouait Ventir, on peut le voir entre autres, parce qu'il a du coup cette zone-là, Ashen Harlow, qui fait que du coup, en gros, il pose une espèce de grosse congrégation, qui, euh, de grosse consécration, qui reste seul sur une grosse zone et qui fait des bons dégâts. Entre autres, du coup, il a pris également le lien d'âme euh, qui lui file le buff Thrillseeker, donc qui est l'espèce de mini BL que tu peux obtenir qui augmente ta hâte de 20% une fois que tu as ton max de stack. Et vu que c'est le dernier log, on va en profiter pour regarder un maximum de choses. Donc, en termes de gens qui étaient up, qui sont bas, le Warfury également très bas. Hein. Je te laisse pleurer en Warfury dans les commentaires. Parce que, parce que quand même, c'est assez chagrin pour eux. Un petit voleur Finesse qui a pas réussi à faire très mal non plus, mais bon, l'autre était plus haut, donc c'est assez rassurant. Droudeki, Chamelem, accord assez haut, hein, tout ça, ça se tient dans un mouchoir de poche, hein. Shamelem qui s'en tire vraiment bien, encore une fois, qui nous montre qu'il est solide, il a les reins solides, le Shamelem. et ce sera tout pour ce boss, j'ai même envie de te dire, ça sera tout pour cette vidéo, donc... Je te laisse me dire ce que t'en penses dans les commentaires, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, juste je vais te faire un rapide rappel de ce qu'on a pu voir, parce que c'est un truc que tu me demandes souvent. Donc on a pu voir grâce à ces logs, déjà ce sont des informations prises par rapport aux raids, prises par rapport aux gens qui s'essayent au mythique, qui ont réussi à faire des bonnes performances. J'ai pris la crème de la crème, les 5 meilleurs logs sur chaque boss, voire 7 meilleurs pour le premier. Donc ce sont des très bons joueurs, la plupart du temps, en tout cas c'est pas n'importe quel groupe qui a réussi à faire ça, ce sont des boss en mythique, les gens ne connaissent pas encore très bien les strats, etc. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes, on se base sur les chiffres parce que c'est beaucoup plus intéressant que se baser que sur de la spéculation. Mais ça ne veut évidemment pas tout dire, il y aura encore des modifications, etc, etc, etc. Enfin, comme tu as bien me le dire en commentaire, de, oui, bah on verra bien à Shadowlands, hein. <rire> Oui, on verra bien à Shadowlands, oui, il n'y a personne qui a réussi ses fights, et oui, du coup, on est obligé de se baser sur les temps de mort, etc. Mais ça donne déjà une très bonne idée. On a pu voir que les Match Frost, les chasseurs Précision, les Chamellem les Druid et ça s'en sortent quand même mine de rien bien. Ce sont des trucs qu'on qu voit souvent en haut de tableau, qui ont des bonnes performances on peut voir vice versa du coup que bah, nos amis euh, par exemple les Warfuries, ça a l'air d'être plus compliqué pour eux, qu'on n'a pas vu de marche-vent, que le peu de chamelieu qu'on a vu était assez bas, bon ça je te laisse également, euh, voilà tu l'as vu également avec moi mais du coup ça donne quand même des bonnes idées tu peux voir également que le prêtre ombre s'en sort très bien, au final ça n'a pas tellement changé par rapport au pré-patch il y a des petites différences, donc je, vais, je pense que je vais faire une vidéo sur les, cla les, les classes qui sont drastiquement différentes entre le pré-patch et maintenant, parce qu'au final tout ce qu'on voit là, il y a quand même une bonne partie, pas tout, mais il y a quand même une bonne partie qui est assez cohérent avec ce qu'on peut déjà voir au pré-patch typiquement le décimpy est très fort au pré-patch, là il a l'air de bien se débrouiller, un peu moins fort mais il se débrouille bien Évidemment, le fait de ne plus avoir ses traits d'Azerite, etc. et de ne plus avoir la VOP, ça nerf un peu la classe, mais ça reste quand même un truc qui est solide. Là, on a pu voir en plus des boss multi-cibles, auquel cas, bah, du coup, on a pu voir le N précis, le Mash Frost, sentir très très bien. On a pu voir le Conseil, où par exemple, les Chamelems s'en tirent bien, parce qu'ils peuvent faire leur Orion un peu partout. Les démoafy également, sentir très très bien sur ce genre de fight. Évidemment, également, ce sont des gens qui veulent tryhard, qui veulent s'entraîner sur le Shadowlands pour faire des World First la plupart du temps. Donc, il joue des casters, il y a beaucoup plus de casters, donc évidemment, voir qu'est-ce que ça donne sur un corps à corps, c'est plus compliqué. On a vu par exemple un Frost avec Sidragosa, il se débrouillait pas trop mal, il était pas si haut que ça, mais évidemment, euh, c'est limité, tu vois, il n'y a pas forcément toutes les données. On a pu voir pas mal de palerettes aussi, des palerettes, en, surtout là sur le dernier truc, en monocible qui s'en tirent bien, qui sont hauts. Donc pas mal de classes qui ont du potentiel, pas mal de bonnes choses. Je suis très content d'avoir pu faire cette vidéo parce qu'il y a énormément d'informations qui me font grave plaisir, qui me permettent de revérifier. Il y a eu quand même beaucoup de patchs et le raid, c'est la meilleure façon de savoir si les classes sont fortes, qu'est-ce que ça donne, et qu'est-ce que ça donne réellement sur Shadowlands, parce que mine de rien, entre le pré-patch et Shadowlands, il y a eu tellement d'ajustements, de buffs, de nerfs, les 50-60, les congrégations, les légendaires, qu'il y a des chances que les choses ch les, les choses changent, et même si une classe est en haut de tableau là-bas, il y a quand même des différences sur les sources de dégâts, les façons de faire, tu rajoutes également des trinkets et ce genre de trucs, donc voilà, n'hésite pas à me dire en tout cas ce que tu en as pensé dans les commentaires, je te souhaite une excellente journée, prends super bien soin de toi, n'hésite pas à t'abonner non plus, on va approcher des 30 000, ça va super vite, à partager la vidéo à tes amis, prends bien soin de toi.